Vous vous ennuyez, vous voulez vous lancer sur YouTube, mais vous n'avez pas d'idée. Nous sommes là pour vous aider. Écoutez bien. Commencez par prendre un objet qui vous amuse. Et mettez-le en scène dans une situation qui vous amuse. Pas satisfait Essayez avec d'autres objets. <musique> Toujours pas satisfait Eh bien, c'est très simple. Changez donc de situation. Mais enfin, arrêtez, arrêtez, arrêtez! Ce n'est pas ce que je voulais dire. Euh, euh, posez tout, on va, on va réfléchir. Sinon, euh, ce qui marche très bien sur YouTube en ce moment sont les vidéos top! Pourquoi ne pas essayer? <tousse> Pas bah super hein Bah alors essayez le vlog Mais non enfin un vlog avec vous Vous qui parlez à la caméra Ah vous n'allez pas parler c'est ça Bon, on va encore chercher. Sinon vous pouvez encore faire un montage complètement stupide de 10 heures, ça ça marche aussi très bien.